mais par conséquent, euh, les Marconicains ont euh, l'air de bouger de les choses. Oui. Et eu eu le là, le là. il y a aussi y avait le petit numéro de la v où je à euh, euh, euh, celui de... de, de, de... Il y a eu dis, parle, Vous êtes au courant, Félix Dürpré, que Michael en a chuté. chuter ouais, Mickaël euh, il a mis le coup et j'ai et tu vois ben des qui en font que y a eu, euh, rappelle, il y a eu Jean Michel Cardebat il y a eu comment ils appellent leur donc Stanislas euh, euh, et autres qui ont qui ont relayé et, et voilà il y a de neuf qui disent que Felix Dupuis c'est une une première pour Andi FM Andi euh, que vous pouvez écouter sur les 102.0 c'est une première pour Andy FM. Exactement, c'est une première et on est, on est là, on fait le maximum pour pouvoir euh, bouger les choses. Quoi. Alors comment ça va se relayer On est avec vos euh, caméramans, alors comment ça va se relayer l'information Déjà c'est relayé en direct euh, sur Facebook, c'est relayé en direct euh, sur, la, sur la radio et ensuite ça va être relayé euh, sur YouTube. Voilà Andy FM à qui on souhaite euh, longue vie. Euh, c'était, euh, depuis la ligne d'arrivée, Daniel Diane, bon, pour 100% aussi, bon.